L'origine du livre, c'est quelques lignes sur la biographie de Paulette Godard, qui à un moment a été pressentie pour interpréter Scarlett O'Hara et euh, en 1939 et qui au dernier moment va être évincée parce qu'elle n'est pas mariée à Charlie Chaplin et les ligues de vertu euh, vont évidemment euh, être vent debout contre ce choix parce qu'il faut une femme mariée pour interpréter euh, euh, Scarlett Ohara. Et donc euh, de fil en aigu, je suis tombé sur l'histoire euh, du producteur en fait David Hoselzinnick qui depuis trois ans, cherchait en vain une actrice pour interpréter Scarlett et qui avait vu défiler toutes les grandes actrices américaines, Bette Davis, Catherine Edburn, Anna Turner, Norma Shearer et plein d'autres, et qui croyait avoir trouvé la perle rare avec Paulette Godard et puis il y a un problème de, de, de mariage. Et quand il commence son grand tournage euh, avec la grande scène mythique de l'incendie d'Atlanta, n'a toujours pas d'actrice pour son personnage principal et je me suis demandé mais comment a-t-il vécu ces trois années quatre années euh, où il euh, se lance dans le projet le plus fabuleux qui soit adapté à un roman un best-seller qui fait plus de mille pages une fresque sans avoir son actrice et pourquoi il cherche en vain et pourquoi ce sera une inconnue comme ça une anglaise qui débarque au, au dernier moment alors la question de, de Viviane Lee, je suis pas une fan particulière mais de Viviane Lee, mais j'ai été amené à m'intéresser à elle, parce que c'est aussi comme chez Selznick euh, qui a une obsession. Selznick hein. d'ailleurs va même faire tourne, tourner, faire des castings avec des milliers d'inconnus dans tout, tous les États-Unis, toujours en vain. Mais euh, Viviane Lee, elle, elle a une autre obsession, c'est devenir Scarlett. Et elle a lu le livre dès 1936, en Angleterre, Personne ne la connaît, elle est une petite actrice très modeste. Et pendant trois ans, elle va tout faire pour arriver jusqu'à M. Selznick. Et c'est aussi cette, ce, cette idée, ce parcours entre, entre les deux qui vont finalement se rencontrer le jour même où se tourne la première scène. Parce qu'elle va débarquer comme une fleur, comme tombée du ciel sur le tournage. Alors compte tenu du fait que euh, les il y a à la fois toutes les actrices qui sont pressenties euh, donc les, les noms que je donnais tout à l'heure mais il y a aussi des problèmes d'acteurs puisque Clark Gable ne veut pas être Red Butler, il ne va accepter que parce qu'il doit payer son mariage et il est la propriété à ce moment-là de Louis bemeyer le patron de la MGM, le fondateur de la MGM qui est aussi le beau-père de David Oselnik, il y a des gros problèmes de famille dans toute cette négociation en préparation. Euh, selznik qui a des soucis avec son beau-père et qui ne veut pas faire le film avec son beau-père, va, pour éviter Gable, propriété de son beau-père, chercher d'autres acteurs que Gable, Carrie Cooper Errol Flynn. Et donc, à chaque fois, je me suis euh, procuré les biographies euh, des uns et des autres, Celsnick, Louis Bémillard et tous les acteurs et les actrices, pour voir où euh, en fait euh, se recouper euh, la partie de la, leur biographie et puis l'énorme épisode euh, autant d'emporte le vent qui, qui est un feuilleton en fait qui pendant 3 4 ans va passionner l'Amérique pourquoi aussi parce que Scarlett O'Hara on est dans la grande dépression encore on sort de la grande dépression l'Amérique a besoin d'un personnage aussi fort, euh, c'est une femme en fait qui se bat pour redresser son, son, son, son, son domaine, qui cherche aussi, c'est une grande histoire d'amour, évidemment, d'amour malheureux, mais qui incarne des valeurs de ténacité, de perspicacité, euh, de pignâtreté. Et c'est pour ça aussi que, que l'Amérique est focalisée pendant quatre ans, et c'est cette folie américaine un peu que, que, que j'ai essayé de raconter. Alors je travaille souvent, c'est mon troisième livre sur le cinéma, et je pense, d'abord il y a une chose qui m'intéresse, c'est partir de ce qu'on connaît, nous, le film, sur l'écran, et d'aller derrière dans, dans derrière, dans les coulisses, de l'autre côté de l'écran. Mais aussi, euh, quand on lit toutes ces biographies, toutes, tous ces récits, en fait, ce sont des, des débuts de scène. Ce sont euh, des choses comme des points de suspension qu'il faudrait euh, compléter. On n'a pas les... Les, les, les dialogues, les confrontations, les, ce, ce qu'ils se sont dit quand ils ont négocié, quand ils se sont vus, quand ils se, se sont refusés, quand ils se sont acceptés. Et donc, euh, euh, moi, en tant que romancier, j'ai toujours... C'est un peu comme euh, aller de l'autre côté, côté d'une porte qui est fermée, entrer dans la pièce, être une mouche, et essayer de reconstituer, d'après ce que je sais, de, comme ça, des micros et des événements, ce qui a pu se dire, dans quels états quel état d'esprit ils étaient, et réorchestrer tout cela comme en fait des scènes de cinéma avec un début, un milieu, une fin, et euh, essayer de, de rendre compte en fait de l'incroyable vitalité. Moi je fais pas du tout un livre euh, de cinéphiles, euh, je fais un livre de, de personnages de chair et de sang, et donc j'ai besoin de les incarner, j'ai besoin de les faire parler, j'ai besoin de les faire se confronter, et, et donc tout de suite euh, le roman évidemment s'impose pour aller beaucoup plus loin, euh, pour... Euh, pour euh, donner un rythme aussi, euh, un, un roman c'est une dramaturgie, c'est aussi un rythme, c'est un souffle, et euh, ça permet tellement plus euh, de ressorts ironiques, humoristiques, euh, et euh, en, en l'occurrence c'est son trois ans quatre ans assez euh, pleine de rebondissements et aussi euh, pleine de souffrances, de douleurs, de euh, d'obsessions et et, et vous pouvez en fait n'y arriver que par le roman en creusant aussi l'esprit, la, la psyché des, de, de ces personnages.